Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous expliquer une méthode vraiment efficace pour gagner de manière régulière en trading. Si vous me connaissez un peu, si vous avez déjà regardé d'autres vidéos que j'ai réalisées, vous savez que ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais du trading, que je me forme et j'ai vu un petit peu de tout aussi bien dans les formations. J'ai acheté des formations et il y a du bon, il y a du très mauvais <rire> donc Comment faire pour faire la part des choses Et eh bien malheureusement euh, il y a un petit peu la chance qui, qui intervient si vous tombez sur un bon formateur ou, ou pas ou si vous tombez sur un vendeur de tapis eh bien vous allez euh, probablement dépenser de l'argent pour rien, perdre énormément de temps et vous rendre compte peut-être après des années seulement que la méthode qu'on qu vous a enseignée euh, n'est pas bonne, euh, que la personne qui qui prétend être un bon trader, un bon coach en trading en fait euh, n'en est pas un. Donc euh, ce n'est pas parce qu'une personne a 300 000 abonnés à sa chaîne YouTube qui fait des vidéos très motivantes, qui vous demande si vous kiffez ces vidéos oui ou oui que c'est un, bon, euh, un bon coach en trading. Non vous vous rendrez compte qu'à un moment donné euh, pas, ça ne le fait pas, ce n'est pas avec euh, les méthodes euh, qu'une personne comme ça enseigne que vous, vous allez réellement apprendre à gagner de manière régulière en trading. Donc j'imagine que ce n'est pas ce que vous voulez, euh, que vous cherchez réellement une méthode efficace. Je vous pose la question et je pense que la question a vite répondu. Donc euh, ce que je veux vous expliquer ici c'est une méthode efficace. Maintenant il vous faudra bien sûr, euh, je ne peux pas vous expliquer tout dans cette... Dans cette vidéo. Donc il y en a qui vous vendent donc des, des, des formations de 300 heures de vidéo. au bout du compte vous vous rendrez compte que, que ça ne sert à rien. Euh, quelques heures de vidéo, une bonne méthode et c'est suffisant. Donc ce que je voudrais vous expliquer c'est que si vous avez déjà un petit peu d'expérience en trading et j'ai souvent des, des, des étudiants qui ont, qui ont un petit peu d'expérience en trading mais qui me disent qu'ils gagnent régulièrement mais le problème c'est que lorsqu'ils ont une perte et eh bien ils reperdent, ils reperdent ce qu'ils ont gagné sur, sur 10 ou 15 trades. Donc ça bien sûr il faut éviter, il faut trouver la méthode efficace pour éviter cela. Donc si on prend un marché, donc mettons un marché qui fait un mouvement comme ceci, vous voyez, donc qui reste dans une, dans une zone... Donc euh, qu'on peut délimiter soit par des bandes de Bollinger soit par des, des moyennes mobiles. Et bien en imaginant que, que vous vous positionnez, euh, que vous avez une méthode donc pour bien, bien rentrer dans le marché eh bien vous allez essayer de rentrer par exemple ici dans le marché et euh, vous allez euh, placer un stop loss ici. Donc idéalement mettons que vous placez votre stop loss ici à 10 points, 10 pips et eh bien donc euh, si vous tradez à 1 euro le point et eh bien euh, vous avez un risque de perte de 10 euros ici. Maintenant qu'est-ce qui se passe Si le marché, si vous êtes rentré dans le marché et qu'il a fait un mouvement euh, que vous n'attendiez pas euh, et qu'il a fait une mèche donc là et que vous êtes stoppé ici et eh bien vous avez un handicap de 10 euros. Donc ce handicap il faudra le compenser et euh, le problème c'est que certaines personnes n'ont pas une bonne méthode pour compenser les pertes qu'ils font. Donc ce que vous pouvez faire lorsque vous avez ça et eh bien euh, si vous faites du, du scalping vous arriverez rapidement à compenser ça. C'est-à-dire que la perte si vous tradez à 1 euro le point, bon 10 euros ce n'est pas, pas stressant. Maintenant si vous tradez à 10 euros le point ou 100 euros le point, donc à 100 euros le point 10 pips ça va vous faire une perte de 1000 euros. Donc euh, 1000 euros, euh, là ça fait déjà mal parce que ça peut être… Euh, une perte difficile pour vous psychologiquement à, à récupérer si vous n'avez pas un capital très important et si 1000 euros c'est une somme déjà importante pour vous. Donc la première chose que vous devez faire lorsque vous vous mettez à faire du trading c'est ne pas essayer de gagner trop d'argent rapidement. Effectivement, bon, si, vous faites, si vous tradez à 10, 10 euros le point ou 100 euros le point, euh, C'est sûr qu'un mouvement gagnant ou un mouvement perdant ça représente beaucoup d'argent mais le risque est quand même important. Donc ce que vous devez faire si vous avez par exemple une perte de 10 euros et eh bien vous prenez des trades en ayant bien sûr une bonne méthode de, de trading, euh, vous prenez les trades bien sûr euh, au meilleur moment parce que votre méthode de, de trading qu'un qu bon coach vous a enseigné vous permet de le faire. Donc vous rentrez au bon moment et vous allez sortir rapidement par exemple en prenant deux points donc 2 euros de gain. ce qui veut dire qu'en faisant 5 trades comme ça en scalping rapidement vous allez récupérer votre, votre perte. Donc ça c'est ce que je vous conseille de faire en apprenant une méthode de scalping, ça va vous soulager petit à petit peut-être qu'en une demi-heure vous allez compenser votre perte de 10 euros. Mais ce qu'il faut faire c'est bien sûr toujours placer un stop loss. Donc si vous voyez que le marché part dans, dans le mauvais sens eh bien il ne faut pas euh, reculer votre stop loss, il ne faut pas euh, accepter d'avoir une perte de 20 euros, de, de 30 euros, de 50 euros. Non ça c'est dangereux en vous disant le marché il va, il va repartir. Non ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qui cause la perte justement de personnes qui qui font des trades gagnants mais qui n'arrivent pas à accepter que vous pouvez perdre à un moment donné. Alors peut-être que vous allez faire plusieurs trades comme ça avec des pertes de, de 10 pips mais ce qu'il faut c'est que vous arriviez à la compenser rapidement dans, dans l'heure ou dans les heures qui suivent. Donc essayez surtout de ne pas avoir une, un handicap en début de journée qui vous plombe votre journée et que vous soyez stressé avec, euh, avec ce besoin de récupérer euh, votre, votre perte le plus rapidement possible. Donc commencez peut-être la journée en tradant avec euh, une partie plus petite euh, de votre capital. Donc vous savez que vous pouvez euh, trader en micro-lot au départ, c'est-à-dire si vous tradez par exemple DAX vous pouvez trader à 10 centimes le point. Donc, euh, si vous faites 10 pips, vous gagnez 1 euro, mais si vous, vous, vous avez 10 pips euh, de perte, 10 points de perte, vous ne perdez aussi qu'un euro. Donc, ça, c'est vraiment le minimum que vous pouvez faire euh, sur le DAX, donc euh, des micro-lots à 10 centimes euh, le point. Après, si vous commencez à trader à 1 euro le point ou à 10 euros le point, vous arriverez peut-être à un moment donné à trader à 100 euros le point. Et si vous faites une journée de, de, 100, de 100 points ou de 200 points vous voyez que ça peut, ça peut faire la différence. Donc ce qui est important c'est avoir une méthode, trouver des, des, des traders, des coachs en trading qui ont une bonne méthode à vous enseigner. Donc moi ça fait quand même des années que, que je fais ça et j'ai trouvé des bons traders. Je suis dans des trading rooms avec des, des traders qui, qui gagnent des millions chaque année et c'est comme ça que je suis arrivé à trouver des méthodes de trading efficaces. Donc c'est ce qu'il faut arriver à trouver, c'est trouver des vrais coachs, des, des vrais traders qui vous montrent toute la journée comment ils traitent, et c'est ainsi qu'on arrive finalement à avoir une bonne méthode sur, vous savez que c'est une méthode qui fonctionne et qui vous donne des bons résultats. Donc, Essayez de trouver donc une méthode comme ça. Moi je vous dis bon j'ai ma méthode de trading que j'enseigne, vous avez un lien ici au-dessus vers, vers ma méthode et sous la vidéo. Donc ça fait quelques années que j'enseigne cela et j'ai des, des témoignages d'étudiants de, donc qui sont arrivés déjà à de bons résultats. Mais ce qui est important c'est cela, donc trouver une méthode que ce soit la mienne ou une autre qui vous permette de récupérer très rapidement les pertes que vous faites. Alors donc si vous avez un marché comme ça, ça c'est génial si vous, avez, si vous voyez que vous êtes dans un mouvement euh, de, de hausse et de baisse comme ça mais un, un mouvement qui est vraiment dans un sens bien défini et eh bien vous allez pouvoir prendre des trades ici, ici, ici et ainsi de suite ça peut durer des heures. Donc à ce moment-là ben vous allez faire euh, peut-être un gain de 20 points ici encore une fois 15 points là, encore une fois peut-être 10 points là puis 20 points là et vous prenez vos bénéfices ici. Alors dans une, dans une vidéo précédente je vous ai dit que ce qui était intéressant c'est de prendre 3 positions 3 positions, et à ce moment-là vous coupez une partie de votre position et vous gardez donc votre trait très, très longtemps. Maintenant il y a une autre manière de faire qui peut être plus rentable si vous avez vraiment un mouvement comme cela qui dure, qui dure parfois plusieurs heures c'est-à-dire que vous coupez avec la totalité de votre position donc vous coupez votre trade ici à 20 points. Vous le coupez totalement et qu'est-ce que vous allez faire Vous allez attendre que le marché fasse sa correction ici et vous allez vous repositionner ici avec un, une position pleine et vous allez reprendre 15 points et couper ici. Donc, ça vous fera à ce moment-là, chaque fois, des gains plus importants que si vous coupez une partie et que vous restez finalement avec peut-être seulement 10% de votre position. Donc, en tradant de cette manière-là, chaque fois, vous ferez des gains importants et si vous avez un peu plus d'expérience, vous arriverez même à trader les corrections. Donc, lorsque le marché remonte, vous pourrez également prendre quelques points de cette manière-là. Donc, à ce moment-là comme c'est plus risqué vous prenez par exemple la moitié de la position que vous prenez à la baisse, vous prenez la moitié mais vous allez chaque fois gagner et vous allez trader non-stop comme ça peut-être pendant une heure, deux heures et faire vraiment le plein et donc vous voyez qu'à ce moment-là une, une perte de 10 pips ou même de, de 20 pips bien elle sera très rapidement compensée. Par une technique de trading comme celle-là. Donc ce qui est important et eh bien c'est de trouver justement une méthode qui vous permet de rentrer au meilleur moment ici et même de prendre des trades à contre contresens comme ça. En scalping c'est ce qui va vous donner les meilleurs résultats parce que vous allez peut-être avoir comme ça un mouvement de, de 100 pips sur la journée et vous allez prendre vraiment le maximum de ce qu'on peut prendre sur le marché. Maintenant vous pouvez avoir un mouvement de 100 pips mais vous pouvez également avoir un mouvement de 50 pips, un marché qui lui va rester donc comme cela et avec peut-être uniquement 50 pips, 50 points. Donc les personnes qui font du day trading et qui ne prennent leurs gains que lorsqu'ils ont 70 pips par exemple et eh bien ils ne vont rien gagner dans une journée comme ça alors que vous, vous allez gagner parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo aussi quand vous avez un marché en range et que vous avez une bonne méthode et eh bien vous pouvez rentrer au meilleur moment aussi, trader dans les deux sens tout au long du range qui peut, qui peut durer et également pendant une heure. Donc vous allez faire des gains vous parce que vous avez une méthode de scalping efficace alors que les personnes qui font du day trading ou du swing trading et eh bien ils vont gagner rien du tout sur des journées comme ça. C'est la raison pour laquelle moi je vous conseille depuis longtemps de faire du scalping parce que vous allez avoir toutes les configurations possibles et imaginables euh, sur les marchés qu'on rencontre tous les jours et eh bien vous allez pouvoir retirer des gains de ces marchés-là alors que les personnes qui font du day trading ou du, scalping, ou du, du swing trading pardon n'arriveront pas à gagner. Vous, vous allez être le, le, le champion des gains par rapport à ces gens-là parce que justement vous, à partir du moment où vous savez rentrer au bon moment et eh bien vous allez pouvoir retirer le maximum qu'on peut sortir d'un marché. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc vous avez différentes techniques mais ce qui importe, c'est de trouver une bonne formation, un bon coach qui vous enseignera ça et il faut, il faut parfois chercher pendant des années avant de, de trouver le bon coach. Moi ça fait 10 ans que, que, que je, je fais du trading et que j'ai cherché, j'ai payé pas mal de formations, quelques-unes qui sont très mauvaises donc des gens qui font juste du marketing euh, sur internet et qui vendent des formations. Ça peut être des gens très motivants mais si vous voulez vous vraiment euh, apprendre le trading, ce n'est pas avec ces gens-là que vous apprendrez le trading. Ce n'est pas parce qu'une personne a 300 000 abonnés sur, son, sur sa chaîne qu'il euh, sait trader. Donc j'en ai fait l'expérience, euh, vous pouvez en faire l'expérience si vous voulez et dans quelques années vous me direz peut-être que, que j'ai eu raison. En tout cas, euh, suivez mon conseil ou pas. Mais euh, cherchez plutôt des, des traders qui réellement savent trader en live devant vous, euh, qui ont, qui ont l'expérience, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est comme ça que vous arriverez réellement à progresser et à avoir euh, des résultats. Et ce n'est pas parce qu'une euh, une formation vous dit qu'elle fait 300, 300 heures ou qu'elle coûte cher que c'est forcément une formation euh, efficace. Donc l'efficacité ben vous la, la verrez rapidement euh, lorsque vous vous traderez et les conseils que je vous donne je peux vous dire que c'est le fruit de quelques années d'expérience quand même où j'ai perdu de l'argent bien sûr parce que je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui. Aujourd'hui je sais puisque je vois, je trade avec des traders qui gagnent beaucoup d'argent, qui font des journées de 10 000 ou 20 000 euros et euh, eh bien là on voit vraiment les méthodes, les méthodes qui fonctionnent et c'est ce, ce que je transmets aussi aujourd'hui dans, dans mes formations. Voilà j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, on se retrouvera très prochainement dans une prochaine vidéo. Donc likez ma vidéo si vous le voulez bien, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc je suis en train de travailler encore sur la formation Scalping 5.0 euh, je suis en train de travailler également euh, avec, euh, avec un, un collaborateur donc puisque j'ai engagé quelqu'un maintenant pour euh, une nouvelle version euh, de mon site web. Donc on travaille beaucoup là-dedans là euh, là-dessus, bientôt euh, ça va sortir. J'espère que tout ça sera fait avant la, la fin du mois et euh, donc mon objectif est bien sûr de vous transmettre le meilleur de ce qu'on peut faire, euh, des méthodes de trading efficaces euh, aujourd'hui. Voilà je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et faites de bons trades, soyez prudents et si vous voulez euh, vous abonner à, à ma chaîne ou euh, apprendre à trader vous avez mes formations donc en dessous de cette vidéo ou ici, euh, ici au-dessus également. Vous, vous pouvez vous, vous enregistrer directement, vous aurez accès à, aux vidéos de, de mes formations et vous pourrez apprendre donc les méthodes que j'enseigne là, que j'ai expérimentées et que j'ai apprises auprès de vrais professionnels euh, du trading. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.